Nous sommes devant la mairie d'Aix-en-Provence. Maxime vient déposer un dossier pour enfin changer de prénom. Né garçon, c'est à l'âge de 6 ans que Maxime s'est découvert femme. À 21 ans, Maxime assure être une femme transgenre. Pour elle, Maxime n'a jamais existé, ce n'est pas sa réelle identité. Alice, c'est le prénom qu'elle a choisi. Je vais changer de prénom parce que mon prénom actuel sur mes papiers c'est un prénom de garçon et moi je suis une femme trans et du coup ça ne colle pas à mon identité actuelle. En France, changer de prénom est complexe et prend du temps. Une difficulté pour Alice qui en attendant doit recourir au prénom de Maxime pour toute démarche administrative. Première victoire, Alice a trouvé un arrangement avec son médecin qui l'accompagne dans sa transition. De ce que j'ai apprécié sur l'ordonnance c'est que mon médecin a écrit mon prénom civil et mon prénom de visage, ce qui permet d'être plus à l'aise et d'être plus rassuré. La prise de, de ces hormones, ça me permet en fait d'avoir une apparence plus féminine et donc d'être euh, la personne que je suis vraiment. Hey ma belle C'est hey, toi Ça fait longtemps je suis. Ouais. Désolée, je suis en retard. Comme d'hab, hein je fais des efforts. Alice n'est pas seulement une femme transgenre. Sa revendication va plus loin. Elle est aussi non-binaire, et aujourd'hui, elle l'annonce à son amie Fiji. Non-binaire C'est ça. D'accord, ça veut dire quoi euh, C'est quand t'es pas dans la binarité des genres, quand t'es pas dans les carcans des genres, genre bah, t'es pas forcément un homme, pas forcément une femme, ou alors à ta manière. Tu peux être à genre, tu peux être neutre, Il y a beaucoup de choses en fait dans la non-binarité. Tu peux ne pas être homme ou femme, quoi. c'est pas vraiment un entre-deux. D'accord, donc tu peux être trans et non-binaire C'est ça. Faire son coming-out une épreuve. Et elle suscite une interrogation pour Alice. Va-t-elle être acceptée telle qu'elle est Elle est comme elle est. Moi, c'est la personne que j'aime. Enfin, comme ça, c'est mon amie. Euh il n'y a pas de problème qu'elle soit binaire, non-binaire, je m'en fiche complètement. <rire> c'est sa personnalité que j'aime, ses manières, ces choses-là. Je ne vois pas pourquoi on garde ces systèmes binaire euh, alors qu'on on observe dans la nature que ce n'est pas forcément le cas. et C'est vraiment juste, je pense, c'est culturel. C'est beaucoup la religion qui a probablement mis ça dans notre tête. Bon, bah, merci d'être venu. À la prochaine. Euh, à la prochaine. Ça, ça fait plaisir d'être oui. Mais qu'est-ce que la non-binarité Notre société occidentale est binaire. Elle reconnaît que deux genres, l'homme et la femme. Alors qu'il existe des personnes non-binaires, c'est-à-dire un mélange des deux, voire ni l'un ni l'autre. nous avons rencontré deux spécialistes de la transidentité. Karine Espinera et Modieu Stoma. Toutes deux trans, elles se sont interrogées sur l'identité du genre et ont essayé d'y répondre à l'aide de leurs différents travaux, comme leur revue en ligne, l'Observatoire des Transidentités. Dans le milieu des années 90, le mouvement trans a été le premier à questionner la binarité. Il y a encore sept ans, la transsexualité était considérée comme une pathologie mentale. C'est au contact de la théorie queer où on a compris que même si on, même si on pouvait faire une transition dite trans, ce n'était pas sur un mode binaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de partir du point A, par exemple moi homme, vers un point B, moi femme. Je me suis construite de manière totalement différente qui consiste à dire bah moi, mon bon de départ, c'est inconnu. Je, je n'étais ni une fille, ni un garçon, ni agent, ni rien du tout. Je ne savais absolument pas qui j'étais. Autrement dit, je n'avais pas d'identité. Et quand on me demandait ⁇ T'es qui toi T'es un mâle ou une femelle ?⁇ Je répondais ⁇ Je suis peintre ⁇ La non-binarité a toujours existé. Il n'y avait juste aucun mot pour la définir. C'est grâce à l'essor d'une génération plus libérée qu'elle s'affirme aujourd'hui. Par exemple, il y a eu ce mouvement qu'on a appelé le, le, le Gender Fluid qui nous vient des états unis donc avec un certain nombre de gens comme Jaden Smith, comme Miley Cyrus, etc. Et ça donne déjà un indicateur, c'est-à-dire qu'en fait, pas mal de célébrités qui viennent de la, de la pop culture se, disent des gens, euh, se, se, dif, se définissent autrement que dans le cadre binaire. Ce qui est déjà intéressant de voir toute une nouvelle génération. C'est à Paris que cette identité s'affirme le plus en France. Le MAG est un refuge pour les non-binaires. Brieux, Louis et Loki sont de permanence. Leur rôle Aider les jeunes en quête de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Loin des préjugés, ici l'atmosphère est conviviale et détendue. C'est un lieu où ils sont juste acceptés. Genre, on leur demande rien. C'est juste, bien. tu nous dis comment tu t'appelles, tu nous dis quels sont tes pronoms, tu nous dis ce que tu préfères. Et on l'utilise ici, et tu vas juste te faire des amis, et tu vas... Enfin voilà, c'est ça, C'est, tu, avoir... tu vas te faire des amis, et tu vas juste rester dans un endroit où les gens vont te respecter comme tu es. Quoi. Dans la langue française, le pronom neutre est absent. Alors comment faut-il s'adresser aux nom binaires Plusieurs possibilités existent. Certains utilisent le « il » et le « elle », voire l'alterne, mais qu'en est-il pour les autres et il y a aussi des personnes qui utilisent d'autres pronoms que « il » et « elle ». C'est des personnes qui peuvent utiliser par exemple. Enfin, je donne des exemples, mais en fait, il peut y en avoir à l'infini. Il y a « yel »,« ol »,« ul euh, », et « yel » s'écrit de manière très différente. Et après, il peut y avoir des accords. Quelqu'un de nos binaires qui utilise le pronom « yel », on pourrait lui dire « yel » et « bello ». Mais si c'est plusieurs personnes qui sont non binaires et qui sont tous très très beaux, on peut, la di on peut dire « genre yel » sont « bello ». Et en fait, c'est comme ça que ça... Enfin, c'est un peu l'idée des pronoms neutres. Au mag, on s'adapte au choix de chacun. Ainsi, il est plus facile de se construire et de s'épanouir dans son genre. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Lee nous a contactés. Il a tient à témoigner de sa difficulté à affirmer sa non-binarité. L'annonce de la transidentité peut être explosive, surtout quand les proches ne se doutent de rien. Sa famille refuse d'accepter son genre qu'elle qualifie de l'ordre, du fantasme et de l'inconcevable. C'est tellement dur qu'il y a une bonne partie de ma famille qui a refoulé en fait ce que je leur disais. C'était pas la première fois que je leur disais en plus mon coming out. Je l'ai fait en plusieurs parties euh, et en fait voilà il y a une partie qui est, que j'ai faite il y a 4 ans et qui est carrément passée à la trappe. C'est à dire que plus personne s'en souvient par moi. C'est impressionnant. C'est-à-dire il euh, y a des, des choses qui ont été dites à cette occasion-là. Donc moi je me souviens très bien, ça m'a marqué. Et euh, quand j'en parle aux personnes concernées, ben, mais non, euh, je n'ai jamais entendu ça. Euh, ça m'aurait mis la puce à l'oreille, tout ça. Mais eh, si, pourtant ça a été dit. Lee ressent un décalage permanent entre son apparence et son ressenti. Son corps ne lui correspond pas. À savoir, tous les non-binaires ne souhaitent pas subir d'opérations de réassignation sexuelle. Il n'y a pas de règle établies. Certains ressentent le besoin de changer leur corps par la prise d'hormones, et d'autres non. Donc moi, je souhaite prendre des hormones parce que euh, bah, j'ai un rêve de gosse, c'était d'avoir une barbe. Et euh, ensuite, euh, pour modifier la répartition corporelle de mes graisses, euh, pour éviter d'avoir toutes ces formes féminines que je trouve absolument euh, ignobles, et que pourtant euh, je subis euh, au quotidien. Les difficultés ne s'arrêtent pas là. Dans la rue, l'I est perçu selon des stéréotypes. Pour la majorité des gens, Lee est une femme. Lee se sent niée, invisible et en colère. Je voudrais qu'on me reconnaisse en tant que ce que je suis moi-même, c'est-à-dire ni un homme ni une femme, de genre neutre, que la société sache que ça existe, qu'on arrête de me héler dans la rue comme une personne, soi-disant, féminine, de me parler au féminin, que j'arrête de subir les stéréotypes liés à un genre supposé qui ne m'appartient pas. Pour Alice, cela va plus loin. Dernièrement, elle a subi des pressions liées à son genre. Plus exactement, des discriminations sur les réseaux sociaux. La violence vécue par les trans est multiple et peut aller de l'insulte à la violence physique, voire du meurtre. Des messages haineux sont postés sur le mur Facebook d'Alice comme avoir des relations sexuelles avec un chien. Un rapport de SOS Homophobie montre qu'en France, 85% des personnes trans ont déjà subi un acte de transphobie. Pire encore, 96% n'osent pas porter plainte par peur d'être discriminés au commissariat. Moi, ça me tient vraiment qu'il y ait qui du temps à perdre comme ça, à insulter les gens, euh, alors que moi, je demande juste à vivre heureuse et sans, sans être embêté euh, tous les jours. La source de malaise, c'est le regard des gens, c'est l'opprobre sociale, c'est la transphobie au quotidien, euh, c'est le fait d'être considéré comme un ou une malade mentale, par exemple, je prends ce terme-là, mais je pourrais en prendre d'autres. Hein. Ou de se faire traiter, je ne sais pas, moi, de Pédi, de, de, de, de, de Butch, de Gouine, ou je ne sais pas trop quel autre nom, nom d'oiseau qui vient à l'esprit des gens quand ils veulent sanctionner quelque chose qui ne correspond, à, correspond pas à leur vision de l'homme et de la femme dans la rue par exemple ils prennent ils se délectent d'insulter les, les gens et c'est du sexisme à l'état pur aller aux toilettes pour les hommes et les femmes le choix est évident voire automatique seulement pour Alice c'est une autre histoire quel choix opérer pour éviter tout jugement les toilettes sont genrées obligées d'apparence masculine je plus dans les toilettes pour hommes parce qu'on ne posera pas de questions mais moi, je me sens femme et neutre, donc euh, j'aimerais bien avoir des toilettes pour femme parce que je me sens plus à l'aise, parce que je me sens plus moi. Mais sinon, la solution, euh, ça serait vraiment euh, d'avoir des toilettes non genrées. Réceptionner un colis est aussi un problème pour Alice. Il est une source d'angoisse, car il lui rappelle son ancienne identité. Je viens pour, pour chercher un colis oui. au nom de Maxime. Oui. Je ma s'il vous plaît. C'est gênant parce que du coup en fait on, pour moi c'est pas mon entier, c'est pas moi et puis c'est me considéré comme un garçon alors que c'est pas du tout ce que je suis, je suis, je suis une femme trans non nominaire et donc je suis pas, pas du tout un garçon. Il n'est pas rare que les personnes trans se voient refuser la réception d'un colis car leur genre ne correspond pas à leur apparence physique. Voilà pourquoi ils demandent la suppression de la mention du sexe à l'état civil. Le réseau social Facebook a lui anticipé, et il reconnaît 52 genres. Paris. Ce soir, les non-binaires sont festifs. Le MAG organise spécialement pour eux une levée de fonds pour acheter des binders et des tuckers. Un binder, c'est une sorte de gilet compressif pour aplatir le torse et un tucker, c'est une culotte gainante donc pour aplatir l'entrejambe. Il y a beaucoup de jeunes en fait, qui ne peuvent pas s'en procurer parce que c'est cher et il faut commander sur internet, donc il faut avoir une carte bancaire. Euh, voilà, ça peut être très compliqué pour certains à cause des parents, à cause du manque d'argent et tout ça. Plus de 700 euros ont été récoltés pour l'occasion. Ici, chacun est libre d'être soi-même, sans crainte de représailles. Je suis moi-même concernée en tant que personne non-binaire. Il est très important d'être là parce que la communauté trans et la communauté non-binaire, sont une communauté très stigmatisée, marginalisée. Dans un monde conçu uniquement pour les hommes et les femmes, les non-binaires tentent de se frayer un chemin où ils pourront s'épanouir en tant qu'individus, loin des attentes de la société occidentale.